Yeux, je vois la liberté, la douceur de ta peau me fait voyager à ton sourire, nul ne, ne pourrait résister, ta silhouette me procure les plus belles voix. Chevelure du soleil, le reflet tes mains sur mon corps me font en défaite. Auprès de toi, je trouve l'amour et le respect. Auprès de toi, je trouve. futur, oh mon amour, ensemble la vie semble moins dure, oh mon amour, avec toi je vois mon futur. Éclaire, éclaire mes pensées Tes paroles me guident Me guide vers la clarté Ton esprit assure Mais pas mieux éclairé. Ta présence me calme Me calme et me tempère Avec toi je peux garder Gardez les pieds sur terre, ensemble construisons Toi je vois mon futur, oh mon amour Ensemble la vie semble moins dure